Ok. <rires> Merci. Nous, tu me renverse et tout. C'est fait. Après, je voulais voir si ça te faisait des dégâts. <rire> Allez. Vas-y, on est parti. Je voulais voir si je t'ai envoyé valser, mais non, c'est pas marrant. Tu en oui, mais... pas de la voiture Ben non, elle était coincée. Oula, oula, oula, oula, oula. Eh où je vais Tu peux me dire que je me trompe de route Alors, Pour ou conduire, il faut choisir, madame. J'ai bu de l'eau, monsieur. Bah ben, justement, ça rouille l'eau. C'est plein de ferraille. Euh. Non, puis je suis super mal installée pour jouer, mais pas dans une position ce qui est pas du tout bonne. Attends. Attends, je m'arrange parce que je suis pas bien installée. la voiture, hein. je vais aller à la... Bah attends, j'ai mis la quête, hein. je vais à la quête, non Ouais, ouais, ouais, si ouais, ah. tu veux. Tu l'as emplâtré dans la bagnole, <rire> sérieux. Attends, il ah. faut que j'avance. Ah, voilà Comme ça, moi, je sors. Hein. Mes fesses. Voilà, attends, bouge pas, ils sont... Tiens, tiens, tiens, tiens. tiens, tiens, tiens. Pourquoi tu veux les tuer C'est pour être sûr qu'ils soient morts. Mais ils sont déjà morts, c'est des zombies! Il y a deux, trois là qui sont bien vénères là-haut. <rire> On ira après. Chauffeur à la quête. Elle est loin? 500 mètres? Je comprends pas. Ah, l'histoire de famille, oui, puis... enfin, ouais, non, euh, je sais ce qu'on qu va faire. En fait, là, là, on va faire, au phare, tu vois. Et on va juste dire au mec, ouais, on a retrouvé, la... on a retrouvé ton frère. Euh... Bah oui, c'est le quête secondaire, mais sinon on les avance ah. jamais, on est que sur la quête principale. Ouais, je vois, par exemple. Vu que c'est toi qui vas conduire au retour, je te l'ai mis mal garé, pour que tu t'emmerdes. Ok, je vais ouvrir. je c'est par là, c'est en bas. Attends, moi je vais goûter ah, dedans. ce Ici le phare, On hein. est là, on est Et hey, tu lootais, toi, le vendeur, là, tu sais pas Ah, oh, il y a une orgie ici. Ah, oui. Bah, disons que le couple, là, à chaque fois, tu te demandes ce qu'il est en train de faire, quoi. Ah, ah là, ouais. là, là Ouais. Mais euh... ah, je pense pas plus de complétence mettre ma place. Je suis remontée au phare moi. Je reviens, je redescends. T'as on peut aller. Tu rendu la quête non, la quête euh, c'est plus bas. Il faut aller à droite là. Allez, par là. Elle était ouais, plus douée, ça au talent aiguille pour sauter. Hein. Euh... Oh, oh, Moi aussi j'ai pris une patate. Ouais, c'est pas, bizarre, on m'ont l'air un peu plus vénéreux, oh! oh! oh! oh! ah, Il m'a mis de gouache, lui. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais ils sont combien sur moi je suis morte. Oh, wow. T'as vu le sol? Il y a des boîtes à mettre au sol. C'est un grand balèze en fait. C'est celui qu'il faut prendre par derrière. Ouais, il va me fumer. Waouh! Regarde, il y avait des cubes à mettre bleus là. Oui, justement, fois. mais c'est utilisé l'autre fois. Oh. On va essayer de les mettre. Voilà, ceux qui sont là-bas. Là. Voilà. Et enfin... Voilà, ouais, histoire de famille. On est dans les bungalows de diamants. Moi j'y suis. J'arrive. J'essaie de te retrouver tant bien que mal. Oh, ils ont fait une grosse mise à jour sur le jeu là. Non, mais les graphismes sont moins merdiques. Ouais, j'ai l'impression. Enfin, moi, ils n'étaient pas merdiques, ils étaient... Euh... y a du loot dedans. Ouais. Quartier... Oh, coup, Je suis au quartier des bungalows Attends. Elle, elle m'a pas l'air très morte. Hein. Si, elle est morte. Morte-morte. Morte-morte. De morte. Bah, toute façon, elle est déjà morte-morte. Hein. Ah, en face. Ouais, attends, j'y vais. Ah Il mort. <rire> ouais, je pense. Ouais, je sais pas pourquoi. Oh, lui, il a l'air vénère. Mais il a Les, les, les, les bikinis c'est pour toi. Ouais mais elle a là, un couteau la meuf J'ai réveillé le gros. Mais t'es où Viens voilà. là-bas. Ténère là. Oui mais plus tard on Allez. va, va d'abord à la quête. Bien sûr. Avec celle qui gueule, qui, est qui est veut du champagne. Tout est et foutu et ces putains de morts vivants, ils sont vraiment chiants. Il me faut plus de champagne, j'adore le champagne, et vous pouvez m'en trouver. Ah, j'ai jamais fait gaffe comme non. elle a les yeux défoncés. Sérieux Ouais. Ça marche, que j'ai vu quand. C'est pas grave, je lui ai dit peut-être plus tard elle a pas aimé. Ah c'est là où tu me disais qu'il y avait une partouze. <rire> J'en savais rien de ce qu'il faisait moi. <rire> Prenez le money et tout ce que vous voulez. C'est pas une bonne chose à moi her Et dis-le. Dis-le que je suis mort. me it's c'est pour le meilleur. Il est gentil, monsieur. En fait, il se tape toutes les nanas. Ouais, voilà, on est tranquille. Hein. Et puis nous. Oh merde. Euh, nous, on était. Euh, on est venus jusqu'ici. Pour toi, en fait. Non, nous est pas le on nous les messager quoi. You want the party with Svetlana? That promises a champagne. Et moi c'était genre elle m'hallucine, j'avais pas vu qu'elle avait les si, si, euh je l'ai vu la, la première fois, elle avait les <t 'amppé> yeux déglingués <t 'amppé> Ok bébé, on va aller la fête. Maintenant, trouvez-moi du champagne Et pas de la merde Je vais essayer de la mettre... Euh... Oh, pauvre son de la Je pensais qu'il allait faire. Je pensé que j'étais pas mal. Merci en tout cas, j'ai apprécié. Cheers. Cheers. terminé en désespoir de cause. C'est... Oh un mec qui m'attaque, carrément. C'est un boss, le mec, il vient de m'attaquer, il m'attaque. Enfin, un boss, euh, c'est un humain, quoi. Un humain. Mais il m'attaque, le mec. Et là, c est... C est quoi. Je moins qu'il se traîne, Bah, je sais pas. As un carte d'identification, c'est pour ça. Voilà. le numéro euh, 021. elle, on pourrait lui dire D'accord. Ah, bah, il est là, le l'ours hein. sans plus. Sans le vouloir, on a récupéré le lourd sans plus. Qu'est-ce qu'elle a, elle, par terre Bah, je sais pas. So et sur Butch Blood, ouais, euh, ok, encore plus de... Euh, tiens, on a récupéré l'ours en plus, le là. Et t'as une batte de baseball hémorragie. Alors C'est de l'autre côté. Peut-être qu'il y a quelque que nous pouvons utiliser. Laisse-moi passer, bouge. Laisse-moi pa Laisse passer, je viens de te tiens. Y a un truc à récupérer dedans, là. Peux pas me les tu me Si tu fous un coup de pied à la porte, non Ouais, je vais essayer. Non, ça marche pas. Bouge. Hum, la rupture de stock, on l'a fait, feu d'artifice, euh, ben ouais. Ah, moi, on peut... <rire> Alors, attends. Parlez à Sinamoy. On peut terminer. Trouver. Utilisez un lecteur de cartes pour accéder à la tour de sauvetage. Allez à Cinamoy, rendez-vous à la tour de sauvetage, éliminez tous les zombies qui s'y trouvent, utilisez un lecteur de cartes pour accéder à la tour de sauvetage, entrez dans la tour de sauvetage les et contactez Cinamoy en vous servant de la radio située sur le pont principal. Elle va pas être simple celle-là. la vache! Ouais! Il fait mal, lui. T'as dit un un... assassin. Assassin, niveau combien De 9. On va avoir du mal. hein. Oh, mais arrête de me taper. On ne tape pas sur les dames, enfin. Oh, ah, la vache. T'as des couaches qu'ils mettent, sérieux. Prends l'eau dans le dos. Non, en fait. Je recule même dans mon fauteuil. <rire> voilà. Tout ça pour que Madame puisse se faire des valises. Ouais, y a un mot là. le Z Attends, fouille d'abord Je crois que c'était ouais. le euh, matos de l'UXA. D'accord. Ah, T'as le niveau 1 ouais. pour le projetage Ouais. Il ouais, y a une caisse derrière. On va venir ici. J'arrive. Que tu le vois, ouais. bâton effroyable. Ouais, on se ça. Il n'y pas du coca Attends, je suis sur ma libre, hein. Hop là. Ah non oh. que derrière, il y, wow. y en a derrière toi. C'est carrément something we can use. Je sais pas ce qu'ils étaient en train de faire là mais euh, tiens avec -y... De toute façon, moi ça s'enclenche direct. Ah bah, elle est mal, là. Voilà. En fait, quand t'as rendu la quête, moi après ça me bascule sur feu d'artifice. Mmh. Donc là je suis sur feu d'artifice. D'accord, bon je me mets sur feu d'artifice alors. Moi je que les points rouges pour qui J'ai pas les points en pour On la tu plus bas, tu plus haut. en train de prendre les balises Allez, c est, c est, je vais prendre un ouais, ouais, ouais, peu si je prends un peu vas-y tu parles je des, parles du des du caisses les caisses ça y est c'est fait je les ai posées pour toi je n'utilise pas ben, t'es un lance-lame ou quoi ouais ouais je suis un lance J'ai une main rouge là. Voilà. Retournez voir Trevor. Tu n'avais pas une main rouge là-bas Mais ça y est, c'était. Euh... La balise Ouais. Ah, d'aller. Euh... C'est là-haut. Pourquoi là-haut C'est là-haut qu'il faut rendre la quête. Ah, je... C'est pas là qu'il rendre la quête, je crois. Tu sais? Moi, je vais réparer mes armes parce que là. Euh... Ah non, c'est pas bon. Ah, si, c'est là. Quête terminée, feu d'artifice.